Daniel, on se connaît depuis un bout, mais euh, Daniel est, est depuis déjà presque cinq ans directeur de l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes, une institution de 75 ans au Québec qui, qui joue un rôle très important à travers le, euh, ce passage du Québec d'une société pas tellement euh, à l'avance au point de vue de l'éducation, une société euh, où on est à peu près les plus éduqués. Tu te rappelais tantôt Daniel, en conversation avant l'entretien, qu'on est une des sociétés plus, euh, avec le plus grand nombre de personnes diplômées euh, de, euh, euh, des, études super, des études supérieures euh, dans le monde. Fait que, il y a eu ce passage-là très grand, mais euh, de Michel, de par sa position, euh, euh, Daniel, de par sa position à l'ICA, a été invité quand même à faire un travail très, très grand. Euh, toujours Depuis que je l'ai connu, il travaille toujours sur les questions de ces grandes politiques euh, internationales de l'UNESCO, le, les grandes conférences sur l'éducation des adultes, que sont confins les différentes versions. Et euh, ce travail de fond que Daniel fait depuis plusieurs années, l'a amené à à, à, dans son poste à être proche de se rapprocher beaucoup de l'Institut de, de l'UNESCO sur l'éducation tout au long de la vie, du YEL. Et euh, tout récemment, Daniel me faisait parvenir euh, le rapport, un, un, un rapport de l'Institut de l'UNESCO sur, euh, dans le cadre de, présentement, d'une de, initiative qui est sur l'éducation, le futur de l'éducation. C'est 2050, 2050 c'est ça? 2050, oui. Et euh, donc, il y avait une contribution de l'Institut, puis à, à, avec ma. Le, le bonheur d'ouvrir ça, de voir qu'on voit le mot commun apparaître, euh, cette, cette idée des communs et je sais que c'est Daniel, il pour quelque chose que j'ai pensé l'inviter à nous parler un petit peu de comment ça s'est passé, cette, euh, ces, ces conversations-là, c'est quand même un petit groupe d'experts et, et, et comment lui voit ça un petit peu ce cheminement d'une idée qui dit que l'éducation doit faire, faire partie de quelque chose de plus large, de plus partagé, qui doit être gouverné de façon beaucoup plus large. Et, euh, et comment ils voit ça un petit peu les suites de, du travail. Donc, ce qu'on fait habituellement, à Daniel, c'est juste un petit 10 minutes pour cadrer l'affaire, mm. puis après ça, tu, on t'envoie des questions. OK, excellent. Merci, merci Merci beaucoup pour, pour l'invitation. Euh, comme Yves le précisait, euh, euh, l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie, que j'appellerai UIL, c'est un des six instituts de l'UNESCO. L'UNESCO, donc, a un mandat éducation et à l'intérieur de, de ce mandat-là, il y a des instituts qui ont des mandats opérationnels, soit normatifs, développer une vision, faire des suivis d'engagements internationaux euh, ou, ou, ou soutien des États ou de réflexion, de, prospect, de prospective et, et euh, d'alimenter une, une discussion, une réflexion publique sur l'éducation. L'UIL est un de ces six c'est le seul qui est sur l'apprentissage tout au long de la vie, incluant l'éducation des adultes, donc qui couvre le champ de l'éducation des adultes. À peu près à tous les 20 ans, l'UNESCO se lance dans un, la production d'un document de réflexion et d'orientation euh, sur un registre philosophique, sociologique. Euh, en éducation, donc il y a eu au début des années 70, euh, Apprendre à être, le rapport fort, pour ceux peut-être qui connaissent ce rapport. Au milieu des années 90, le rapport euh, de Un trésor est caché dedans, qui a vraiment mis à l'avant-scène le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie. Et euh, euh, l'an passé, des travaux ont été initiés pour produire un nouveau rapport. Euh, il y a une thématique provisoire, là, Apprendre à devenir, euh, à l'horizon 2050. Donc, le premier draft de ce rapport-là devrait être publié l'automne, cet automne-ci à la conférence générale de, de l'UNESCO. Dans ce cadre-là, est a produit une communication euh, au, au commissaire de, de, de la commission qui s'appelle « Embracing a Culture of Lifelong Learning euh, », donc euh, embrasser là, une culture de l'apprentissage tout au long de la vie. C'est important de se rappeler que ce rapport-là, l'audience, le public cible de ce rapport-là, c'est les commissaires, donc un processus formel à l'intérieur de, de l'UNESCO, les États, parce que c'est les États qui sont membres de l'UNESCO, et la communauté euh, de l'apprentissage tout au long de la vie, de l'éducation des adultes, chercheurs, organismes communautaires, euh, euh, réseau de plaidoyer pour le droit à l'éducation. Donc, ça, c'est les euh, publics cibles. Je vais mettre en évidence cinq grandes dimensions là, de d'axes de, de, de, de réflexion du rapport sous l'angle des, des communs. Euh, la première dimension concernait le statut de l'apprentissage tout au long de la vie. Le rapport le positionne comme un bien commun, pas un marché privé, pas uniquement un bien public sous la responsabilité de l'État, mais un bien commun. Et ce que je trouve intéressant, c'est cette perspective-là a été abordée sous deux angles. Un, il n'y a pas que des lieux privés et des lieux publics étatiques d'éducation, il y a aussi euh, des lieux communautaires, des espaces de citoyens regroupés. Et cette infrastructure-là, ce lieu de formation, fait aussi partie euh, du bien commun en éducation. L'autre dimension que je trouve particulièrement intéressante, c'est sur les contenus d'apprentissage. Euh, il faut pas juste apprendre ce qu'on a besoin comme individu. Comme individu, dans un, une perspective planétaire, faut apprendre, faut être en mesure d'être compétent euh, dans des sujets d'intérêt commun. Par exemple, le développement durable, c'est le plus évident. Là. Aucun citoyen n'a un intérêt unique à ce que la crise climatique soit réglée. C'est un, un, un intérêt commun et cet intérêt-là implique des compétences. Euh, le vivre ensemble, la démocratie participative, donc plusieurs thématiques qui n'ont pas un bénéfice uniquement ou qui n'ont pas de bénéfice individuel, qui ont un bénéfice commun, impliquent des compétences. Fait positionner l'apprentissage au long de la vie sous l'angle du bien commun, c'est aussi reconnaître des lieux non étatiques, non privés d'apprentissage, mais aussi des contenus d'apprentissage et des compétences, une demande sociale euh, sous l'angle du bien commun. Deuxième dimension que je qualifierais sous l'angle des structures, le rapport fait valoir une, une vision holistique et écosystémique de l'éducation. Non seulement des lieux, parce qu'il y a une panoplie de lieux maintenant, là, euh, scolaires, communautaires, auto-formation, apprentissage par les pairs, etc. Donc, de prendre écosystémique des lieux, mais aussi des parcours d'apprentissage. Le parcours d'un individu n'est pas, est pas uniquement une succession d'épisodes d'apprentissage, mais une dynamique d'apprentissage, une continuité d'apprentissage durant toute la vie, euh, et, et là il y a eu beaucoup de discussions dans, dans, dans, le, dans le groupe d'experts, je reviendrai en conclusion sur sa composition, là. beaucoup de discussions dans le groupe d'experts sur aller au-delà une vision de l'apprentissage tout au long de la vie qui est le cumul d'une succession d'événements et qui est plutôt une dynamique. On apprend à partir de ce qu'on sait, on apprend en perspective, euh, dans, dans la perspective d'objectifs qu'on qu a. L'angle structurel aussi était il faut aborder maintenant l'apprentissage de manière interdisciplinaire, euh, intersectorielle et interministérielle. Parce qu'on n'est plus dans un univers où le ministère de l'Éducation, le vase clos des acteurs scolaires traditionnels de l'éducation peuvent répondre ou reflètent, ils ne le reflètent pas du tout, là, mais reflètent la, la complexité et la diversité des lieux d'apprentissage, des contenus d'apprentissage, des manières d'apprendre. Maintenant, il faut regarder largement et largement aussi sous l'angle des politiques. Parce que les politiques sanitaires, comme on peut voir depuis plus de presque un an, impliquent de l'éducation, les politiques de développement, les politiques économiques, les politiques en agriculture, etc., etc., et les politiques de démocratie ou de démocratisation des sociétés, la littératie médiatique, etc. Donc, les besoins d'apprentissage, les problématiques d'apprentissage dépassent la sphère traditionnelle de gestion d'un ministère de l'Éducation. Et de cette manière-là, la réalité intersectorielle de l'apprentissage doit se refléter dans une réalité interministérielle des politiques. Euh, sous l'angle des structures aussi, la dimension collective de l'apprentissage est importante. On n'apprend pas juste soi-même pour soi-même dans un parcours privé, mais on apprend avec des pairs. On apprend dans des groupes de co-construction, on apprend dans la gestion des communs et, et cet apprentissage collectif, cette dimension collective de l'apprentissage est, est à l'avant-scène dans le rapport pour un peu contrer une vision un peu euh, de la personne scolarisée qui, par elle-même, euh, enrichit son capital humain, puis profite de ses badges pour elle-même euh, continuer de construire. Euh, Ce n'est pas qu'un parcours individuel, c'est aussi apprendre ensemble et apprendre pour et par les autres. Euh, et un dernier élément, souvent de la structure majeure, mettre à jour le droit à l'éducation, euh, dans une perspective d'un droit humain à l'apprentissage tout au long de la vie. Et, et, et là, euh, la réalité empirique complexe de l'apprentissage de nos jours a amené le, le groupe à se dire, il faut mettre à jour le droit. Troisième grande dimension, l'équité. Euh, dans beaucoup de pays, il y a une large part de la population qui sont très scolarisés. Il y a une minorisation des gens sans premier diplôme ou peu alphabétisés. Euh, dans beaucoup de pays du Sud, ben, c'est l'inverse. Euh, il y a près de 25 pays d'Afrique où plus de 50 de la, la population est analphabète, ne peuvent pas lire une phrase simple de la vie quotidienne. Donc, il y a, il y a, il y a des minorisations de certaines populations marginalisées à l'intérieur de, de certains pays, mais il y a aussi à l'échelle planétaire euh, des, des enjeux d'équité majeurs. Puis il faut faire attention à ne pas penser que le 21e siècle est déjà parmi nous et tous les gens sont en ligne à se former, puis que ce virage-là a été fait, euh, poussé par la pandémie dans les derniers mois, et encore de, de grandes proportions de la population qui ne sont pas là. Quatrième mention, la technologie. On a commencé nos travaux au printemps, on a tenu nos travaux au printemps, au tout début de la pandémie. Donc, l'éléphant dans la pièce était le passage au numérique euh, de l'apprentissage euh, dans, dans, dans nos échanges. Puis, euh, l'angle, il, il y a deux grands angles qui ont été proposés. Là. Un, ça prend une gestion sous l'angle des communs, une gestion publique, une gestion de biens communs, des questions de technologie, pour que la technologie soit mise au bénéfice de, de, tout, de toutes et tous, mais aussi dans sa conception. Dans son, dans, dans dans même la construction des algorithmes, euh, la programmation doit aussi faire partie de la sphère des communs, euh, d'une gestion publique, d'une gestion démocratique, euh, mais aussi sous l'angle de, de, de tirer ressources, de tirer profit, par exemple même des learning management systems, de pas juste en faire un instrument très sophistiqué au bénéfice de multinationales qui gèrent les talents internes sur le marché interne de leur organisation, mais aussi pourquoi pas penser des learning management systems pour la formation de base, pour l'alphabétisation, pour le suivi des, des, des, des, de la réponse aux besoins d'apprentissage de populations marginalisées. Donc, notre réflexion a couvert un champ assez large et elle s'est encapsulée dans une recommandation pour que l'UNESCO, faite à l'UNESCO, pour que l'organisation crée une grande initiative euh, vers 2050, euh, la technologie numérique au service euh, du bien commun euh, en, en, et, et du bien public en éducation. Donc, euh, notre réflexion était de profiter, de, de dire beaucoup de développements auront été faits euh, au moment de la pandémie. On était au printemps, là, au printemps ici au, au Canada. Au moment euh, de, de, de la pandémie, faut, euh, il faut garder ce qui est à garder. Il faut garder le meilleur des pratiques. Il faut faire un peu le tri dans ce qu'on peut garder ou non et que l'UNESCO devrait relancer la mobilisation des états, maintenir la mobilisation des états, mais dans un cycle de 30 ans pour développer le numérique au service de toutes et tous et d'avoir une gestion publique. Dernière grande dimension, euh, tout ce qui est euh, les institutions d'enseignement et les lieux d'apprentissage, de vraiment faire en sorte que ces lieux-là adoptent une perspective de l'apprentissage tout au long de la vie et toutes ses conséquences dans la gestion personnalisée des besoins, dans la réponse aux besoins collectifs, euh, dans le développement de contenus d'apprentissage pertinents pour les gens dans leur vie, pertinents pour, euh, pour la résolution des grands défis planétaires, crise climatique, racisme, inéquité, euh, modèle économique euh, exaspérant, pour ne pas dire aliénant, auprès de plusieurs populations. Donc, les institutions publiques à tous les ordres d'enseignement, les organisations communautaires, euh, et aussi les, euh, les initiatives locales. Et au sein de l'UNESCO, depuis cinq, six ans, il y, a un, il y a un réseau qui est en croissance phénoménale, le réseau mondial de l'UNESCO des villes apprenantes. Euh, dans pratiquement tous les continents, à l'exception de l'Amérique du Nord, pour une raison qui m'échappe, euh, il y a des villes qui ont été accréditées dans ce réseau de villes apprenantes. Il y a un réseautage important qui, qui, qui est fait. Et à titre d'exemple du dynamisme de ce réseau-là, dès les premières semaines de la crise sanitaire, le réseau a tenu à tous les semaines des webinaires où trois quatre maires ou représentants des villes venaient témoigner du travail fait par les villes pour répondre aux besoins des de la population. Et il y en a eu pendant trois quatre mois là, de ces séminaires. Et un fait intéressant, là, le premier séminaire, le maire de Wan était un, un des, une des personnes invitées à la table ronde donc, dès le début. Euh, lui avait déjà un peu de milage dans, dans, dans l'expérience de gestion de la crise, puis est venu témoigner des initiatives euh, prises. Pour terminer, deux, deux, euh, deux, deux niveaux de perspectives qui, euh, qui sont ouvertes dans le rapport des perspectives générales de créer des sociétés apprenantes. Et, et sous l'angle de sociétés apprenantes, pas juste des sociétés qui mobilisent l'ensemble des ressources d'apprentissage, mais des sociétés aussi qui apprennent, réflexives, qui apprennent de leurs erreurs, qui apprennent du vécu ou des euh, réalités euh, qui se produisent dans toutes nos villes, dans nos quartiers, qui sont capables d'en tirer leçon, qui sont capables de progresser sur la base même de drames. Et, et je pense que digérer euh, tout ce que la crise sanitaire aura voulu dire, aura dit dans les années à venir, va être un, un chantier d'apprentissage majeur pour les villes. Euh, et de créer cette culture de l'apprentissage tout au long de la vie, euh, sous un certain angle, elle existe parce que nous tous, euh, si on se pose une question, on va se tourner vers euh, Internet, euh, regarder des tutoriels, etc., pour aller chercher ce qu'on a besoin de savoir. Donc, par nous-mêmes, cette culture-là existe. Elle existe chez les jeunes générations à travers les applications. C'est la génération des apps, d'apprendre de toutes sortes de manières. Donc, il y a beaucoup, il y a une base, là. on ne part pas de zéro, mais c'est vraiment l'échelle plus large des sociétés de créer cette culture. Et quelques perspectives particulières pour terminer. La technologie numérique a été très centrale dans nos discussions les compétences numériques, etc. Et il y a même eu, vu que l'exercice auquel on a invité les membres du comité, c'était de réfléchir à l'éducation en 2050. Fait que certaines perspectives qui ont été soulevées, qui poussent la réflexion, je crois, assez loin, jusqu'au point de dire peut-être qu'en 2050, les ministères de l'éducation seront des ministères de l'apprentissage tout au long de la vie et leur euh, domaine d'opération sera un learning management euh, système public qui gérera la formation initiale scolaire des gens leur formation continue et qui pourra s'étendre à tous les apprentissages du très micro au programme long, de visites guidées dans les musées jusqu'à assister à des conférences, etc. Et inclure les micro-certifications numériques centralisées euh, dans un dans un ministère qui serait un petit profil sur un téléphone qui, où on pourrait voir où j'en suis rendu et qui pourrait aussi informer les gens selon leurs préférences de formation disponibles, euh, peut-être même financées par l'État ou s'il y avait des besoins, mettons, en compétences sanitaires, l'État pourrait envoyer une alerte en disant « je subventionne à 100 le coût de toute formation sur le développement des compétences sanitaires pour les trois prochains mois ». Donc, un, un, un ministère réactif, proactif, euh, qui irait plus loin que de gérer un grand système de formation initiale euh, uniquement. Euh, donc, notre réflexion a essayé de, de, de pousser. Puis en terminant, le, le, le comité lui-même était… Euh, euh, pluridisciplinaire, donc il y avait des gens de l'éducation, mais il y avait des sociologues, philosophes, gérontologues. Euh, donc, on, on était un groupe euh, très diversifié. Puis, on, on a discuté pendant trois semaines euh, très, de manière très structurée. Là. Et, et, et, et l'UIL nous a invités non seulement à exprimer des perspectives, puis si vous regardez le rapport, vous allez voir qu'à la fin, il y a des fiches d'action, de, des, des mais ils nous ont demandé aussi de traduire nos perspectives philosophiques et sociologiques à l'occasion, de les traduire en actions très concrètes avec priorité court terme, moyen terme, long terme. Euh, donc ce matériel-là a été remis à la Commission internationale de l'UNESCO, euh, la perspective et aussi les fiches d'action. Donc c'est ce qui a amené une réflexion euh, de partir de l'idée du numérique et d'atterrir à ce qu'un ministère maintenant soit un learning management system. Euh, donc une, une virtualiser les ministères en gestionnaire de parcours d'apprentissage tout au long de la vie. Voilà en rafale, beaucoup de dimensions, mais j'invite tout le monde à lire le rapport. Là. Je, je le considère dans l'optique de l'UNESCO d'avoir mis de l'avant aussi toute cette réflexion-là sur les, les, les nouveaux modèles de, démocratisation, de démocratie participative, de la co-construction au commun, euh, de prendre acte euh, dans un document qui s'adresse aux États, qui sont aussi un modèle de, de gestion en commun, mais public, étatisé. Euh, c'est une avancée euh, et, et on pourra discuter tout à l'heure des de, de, de suites à tout ça, parce que dans sa version restreinte, c'est un rapport remis à un processus, mais quand même, c'est un rapport qui est au livre de l'UIL pour la suite des choses. Voilà, merci beaucoup. Merci Daniel. On ouvre le micro pour les questions. Je vois Michel qui lève le doigt. C'est intéressant à... Hein. Oh. On a un on problème avec ton son, Michel, vraiment. Euh... Mmh. On ne t'entend pas. Mmh. Ça va mal. Écris ta question dans le chat, peut-être. Euh, sur un autre navigateur, d'accord. vous reconnecte avec avec bon. je vois la question sur le grip ça me ramène euh, dans les années 90 j'étais dans la première cohorte de gens qui ont, qui ont fondé le grip à l'UCAM donc euh, je, je, je n'avais pas pensé à ce mot-là à cet organisme depuis un moment <rire> ils sont encore là mais ce que je trouve ce que je trouve euh, c'est surtout la conception des communs que peut avoir ce groupe d'experts. C'est ça qui m'intrigue qui beaucoup. Euh, parce qu'il y, y a toujours cette tension, dont on, on, on essaie de la documenter dans Remix aussi, entre le bien commun versus les communs ou le commun, où, euh, il y a quand même ça, c'est quelque chose. Ça, donc, lorsqu'on regarde arriver ça par un, un institut, pas un institut, un institut de mais une, une institution assez grande, euh, dans quelle mesure... Euh, euh, du côté des militants, euh, la, la, le sens qu'on donne à ce mot-là, qui est, qui est assez, euh, assez clair en termes d'autonomie, de, de, de définition de règles. Et là, tu, toi, tu, de notre côté, tu nous parles de ministères qui eux-mêmes ont une chape des, des, des règlements et qui imposent des choses. Alors, moi, ce que je voyais, c'est cette petite plage que, dans le document où dit, euh, il dit qu'il faudrait que, il faudrait que les, les règles du jeu soient déterminées par les gens aussi. Et cet espace-là n'est pas euh, est une négociation assez, assez complexe, je pense. y dans l'esprit de l'échange du comité, euh, il y avait quelques personnes qui étaient familières avec les communs dans le sens du mouvement euh, de, auquel vous participez. Donc, probablement, vous connaissez le, le collègue François Tadéhi euh, qui a participé au comité. Donc, euh, quelques personnes, on le faisait valoir dans sa définition euh, comme, comme vous le portez. Euh, D'autres aussi était plus sous l'angle du développement des technologies et une des participantes au, au, euh, au sein du groupe euh, faisait des activités de, de, de co-construction d'algorithmes avec des citoyens. Donc apprendre la programmation et construire des instruments algorithmiques au service des individus. Donc, sur cet angle-là, je dirais c'est plus cette mouvance de, de nouveaux modèles de démocratie participative ou de participation des citoyens, euh, de la co-construction en particulier. Euh, donc, il y avait cet angle-là aussi. Et il y a une réflexion à l'UNESCO, depuis peut-être six ans, je crois, il y a eu un rapport, euh, Repenser l'éducation, bien commun, bien public, où il y avait cette distinction-là de le public, l'État, mais aussi les citoyens qui co-gèrent, gèrent, participent euh, à la gestion, euh, sans surinterpréter là, nos discussions, puisqu'il ce qui est dans l'écrit du rapport. Mais je pense que l'essence du propos était que les citoyens soient au jeu dans la production du savoir, dans les modes de distribution du savoir, puis dans le design de l'ingénierie, des dispositifs d'apprentissage, mmh. C'est la, la chaîne au complet. Euh, et, et ça, c'est important. Donc, ça a pris la forme des communs parce que certaines personnes connaissaient le, la mouvance, mais aussi co-construction, etc. Euh, et, et, et, et, et en particulier dans le domaine de la technologie. De là, la, la grande recommandation d'une initiative sur 30 ans de mettre la technologie numérique au service euh, la, la technologie numérique dans le domaine de l'apprentissage au service du bien commun et du bien public. Et bien commun est peut-être le, le, le mot plus utilisé que les communs dans le sens de la mouvance philosophique et sociale que, que, auquel vous participez. Merci. Euh, pour revenir sur ce que tu dis là, euh, je trouve que dans, dans la présentation que tu en as fait, euh, effectivement. Euh, notre souci à nous, enfin pour moi personnellement, en tout cas, mon, mon souci, ce n'est pas de défendre les communs pour les communs, ce n'est pas de faire un inventaire de communs, et puis de dire, voilà, ça c'est des communs, ça s'en est pas, mais c'est de voir comment cette, euh, cette idée, cette pratique, c est, c est, c est, euh, cette, enfin, comme tu dis, cette mouvance euh, permet de permet de peser en fait, sur la transformation de la société. Donc euh, je trouve que c'est très, très intéressant, quand tu as, tu as commencé ta, ta présentation en, en, en signalant, euh, par exemple, le fait que euh, il fallait, derrière l'éducation, il fallait reconnaître la pluralité des lieux de production euh, et, de, et, de, et la pluralité des savoirs, et que c'est cet élément-là qui, qui va être fondateur de, de ce qu'on pourrait appeler vraiment les biens communs, au sens de, je dirais presque le plus... Euh, le plus classique du terme, mais la, la mise en face, enfin, ça c'est vraiment, euh, vraiment intéressant. Et après la mise en perspective vers les politiques publiques euh, qui vont jusqu'à euh, enfin, imaginer un, imaginer un, un ministère de l'éducation ou un ministère de la formation euh, tout au long de la vie, euh, comme tu le dis, qui serait qui serait plus un un manager de la, de la, des politiques publiques, euh, mmh. en fait, que euh, euh, qu'un gestionnaire d'un système éducatif, en fait. Hein. Alors, en France, on connaît vraiment euh, l'éducation nationale comme le gestionnaire, euh, euh, je dirais mmh. presque par euh, euh, vraiment typique, quoi. Euh, et ça, je trouve que c'est effectivement, ça, ça, met, ça, ça ouvre une perspective qui est qui est vraiment intéressante. Moi, je me suis posé quand même. Il y, a, il y a deux, trois questions qui me sont venues quand même à, à ta présentation. C'est bon, tu, tu parles de la culture de l'éducation. Euh, co comment est-ce que, euh, est-ce que, que ce que tu nous as raconté là, euh, est-ce que euh, euh, c'est quel est quel est le, quel est le degré d'universalité, si je peux dire C'est-à-dire comment est-ce que des cultures non occidentales, euh, euh, oui, disons des cultures non occidentales. Euh, comment elles s'inscrivent dans cette réflexion-là Oui, le, le groupe d'experts euh, était composé de personnes qui provenaient de, de, de, de, de beaucoup de continents. Donc, il y a eu... Mais dans, dans le propos du texte, c'est une très bonne question parce que euh, c'est sûr que l'idée d'apprentissage tout au long de la vie a une origine occidentale. Euh, et aussi, une certaine vision de la démocratie en éducation des adultes vient de l'andragogie du 19e siècle et modernisée dans les années 70, que l'apprenant adulte, a une autonomie, un vécu, un passé, euh, euh, a des besoins d'apprentissage contextualisé. Il, il doit avoir un pouvoir décisionnel à l'intérieur des contenus, des modalités d'apprentissage, etc. Donc, il y a une matrice il y a une matrice. Euh, il y a aussi d'autres matrices comme l'éducation populaire version Amérique du Sud ou l'éducation populaire version pays scandinaves. Il y a aussi les pays d'Asie qui développent beaucoup les villes apprenantes. Le réseau des villes apprenantes est extrêmement dynamique euh, en Asie et c'est une vision municipale, une vision euh, civique euh, de l'apprentissage. Je ne crois pas que notre rapport ait rentré dans tout le raffinement des, des, euh, des modèles démocratiques des différents pays. Euh, je suis soucieux quand même, chaque fois qu'on met l'accent sur les technologies, il faut faire attention parce que les préalables d'accès, les préalables d'équipement, les préalables de bande passante, les préalables de littératie numérique sont géographiquement <rire> contextualisés. Pour répondre directement à la question, je crois que l'esprit du rapport peut être appliqué dans différents pays. Mais il y aurait beaucoup de discussions qui devraient être faites sur la forme particulière. On est resté à un niveau très, très, très euh, très, euh, très macro, euh, et beaucoup de nuances euh, demanderaient à être faites parce que les, les différences dans chaque... On le voit là, sur le débat du numérique euh, dans le contexte de la pandémie, d'un pays à l'autre, euh, d'un hémisphère à l'autre, euh, etc. Et aussi même dans les pays développés, ceux qui sont... Euh, euh, plus libéral dans le sens économique, d'autres où l'État a un rôle plus important, euh, et des pays comme le Canada, entre les deux, qui voient un État de plus en plus présent, mais en même temps une réaction d'opposition à, à cette présence-là. Notre rapport est resté à l'état dénoncé général. Je serais pas capable de dire que ce rapport-là statue, par exemple sur l'application de ces idées dans différents contextes. C'est un travail qui resterait, euh, qui resterait à faire. C'est un rapport de, sur les principes, sur la vision. aux personnes qui, sont, qui se sont jointes à nous pendant, pendant l'exercice, n'hésitez pas, vous pouvez prendre le micro, c'est ouvert à tout le monde. Fred, tu avais une autre question? Ou? Non, enfin, oui, j'ai une autre question. C'est ce que tu re, re, viens de remettre aussi en avant là. C'est le, le rapport entre les villes et l'État, en fait. Euh, je trouve ça très intéressant de. Alors, on, on parle beaucoup de. Aujourd'hui, on parle beaucoup enfin Le terme d'apprenant euh, est souvent collé à, à des choses, à, à différents objets, on va dire. Euh, donc, mais c'est. Enfin, voilà, comme, comme le terme de littératie aussi est, est beaucoup, euh, a beaucoup émergé. Mais euh, c'était vraiment sur cette... Euh, enfin, Peut-être que c'est aussi parce que je suis Français et qu'en France, on est très, euh, enfin, le, le gouvernement est très... Enfin, le, le, on a un État très centralisé. Mais euh, oui, la place, que, la place que ça donne aux villes est vraiment intéressante aussi. La place que ça donne à une décentralisation, en tout cas... Euh, par contre, tu n'as vraiment pas beaucoup euh, mentionné euh, l'entreprise ou, le, ou le marché qui pourtant euh, aujourd'hui occupe une place euh, très très forte, soit euh, enfin, quantitativement ou même en poids idéologique. Quoi. Il y a deux considérations dans le rapport qui, qui, qui touchent à ça directement. La première, c'est d'interpeller le monde du travail. Euh, pour qu'il euh, incorpore une perspective d'apprentissage tout au long de la vie. Et là aussi, c'est un bon exemple pour la précédente question, le monde du travail. Euh, dans beaucoup de pays du Sud, l'économie est informelle, donc on parle pas d'entreprise, on parle pas d'entreprise reconnue. Euh, dans les pays du Nord, ça peut être très... Euh, il y a des partenaires comme l'Allemagne, le Canada. Les partenaires du marché du travail sont réunis. C'est de la négociation continue euh, de programmes publics et d'intervention, donc... Euh, donc, l'entreprise est interpellée. Deuxièmement, sous l'angle des technologies numériques, il y a eu un appel dans le rapport, il y a un appel à un dialogue, puisque les acteurs privés dans le domaine des technologies numériques euh, sont majeurs. Et, et on a vu le travail de l'UNESCO au printemps dernier, au début de la pandémie, dans la mobilisation des acteurs en éducation, ce n'est pas limité aux États, on inclut aussi Google, Facebook, etc. Et beaucoup de ministères ont misé sur YouTube pour mettre des chaînes gratuites pour l'utilisateur, euh, des chaînes éducatives gratuites pour l'utilisateur. Donc, euh, c'est sous l'angle d'un dialogue public-privé et euh, société en général que le, les acteurs du marché dans le domaine numérique ont été euh, interpellés. Et c'était sous-entendu aussi dans toute la question de, de mettre au, à profit... La gestion de l'éducation, les technologies, par exemple les learning management systems, les systèmes numériques de gestion des apprentissages, de suivi, de conseils, etc. Les plateformes. Nécessairement, c'est pas les États qui sont à la source des développements, euh, mais est-ce que l'État peut réguler Est-ce que l'État doit développer euh, Donc, l'angle privé a été placé sous l'angle d'un dialogue. Euh, et lors, en janvier, lors de la, pas en janvier, à l'automne dernier, lors de la semaine internationale de de l'apprentissage mobile, l'UIL a tenu une table ronde pour parler du rapport. Et parmi la table, il y, avait, il y avait des représentants du comité, mais aussi un haut dirigeant de Orange en France pour échanger aussi avec le secteur privé et ses, ses perspectives. Mais là, on est dans l'hybride très complexe parce qu'il y a des enjeux de capitaux majeurs pour développer, puis il y a la propriété des contenus, des plateformes. Ah, euh, soit gratuite, soit pas gratuite, mais quand, euh, quand un, un état euh, utilise YouTube euh, comme chaîne, bien, directement, il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'adresses IP qui sont, qui sont déposées <rire> dans l'algorithme euh, que, que YouTube utilise, donc, euh, sur cet angle-là, il peut avoir des problèmes. Ton micro est coupé. Oui. Non, c'est... Il y a la okay. <rire> Michel est en train de revenir tranquillement là, je vois, mais euh, moi j'ai une question. J ai, j ai, euh, ces dernières semaines, j'ai beaucoup réfléchi à, à ce qui me euh, tu dis, le rapport dit, euh, il faut que les, euh, que les, les, les, les citoyens, euh, euh, il faut que, que les outils qu'on mette à disponibilité des citoyens soient, soient quand même, des citoyens et des apprenants, soient quand même co-construits. -co il y a aussi la co-construction des savoirs et avec tout ce mouvement complotiste. Euh, faites vos recherches, euh, euh, cette idée de aussi, est-ce qu'il y a eu des, des questions sur cette, cette, ce rôle -là, cette tension qui existe entre le rôle de, de gardien d'un certain fonds de connaissances versus euh, le, la co-construction à, à, à tout vent, pour moi, ça, c'est une zone intéressante de, de, où, où, où l'éducation a joué un rôle dans la construction des états très fort. Euh, si aujourd'hui, on, on renverse et on dit que fond, chaque communauté ou chaque groupe qui veut euh, chaque groupe qui veut développer ses propre savoir, peut, on lui met des outils, développe ses propres outils, développe, ils font leurs recherche et, et, et voilà, donc QNN arrive. Ouais, J'exagère, mais j'ai je, juste donner un peu de, cette tension-là. Ouais. Pas dans l'accord des travaux du comité ou du rapport, mais la commission internationale de l'UNESCO euh, euh, sur les futurs AKRS de l'éducation traite beaucoup de littératie médiatique, de la désinformation. Euh, en particulier, au, au, autant sous l'angle de la désinformation sanitaire et de ses conséquences qui peuvent être dramatiques que de la désinformation à l'intérieur de l'espace public, du débat politique et avec ses conséquences, peut -être, ben, ils peuvent être dramatiques si des gens meurent euh, après euh, euh, la prise du, du Capitole. Euh, mais euh, dans la sphère de la Commission internationale, cette question-là est vraiment euh, traitée. Euh, notre rapport ne l'a pas traité. Directement. C'est un peu l'idée qu'au-delà, qu ça n'existe pas un corpus de savoir. Et, euh, et la constitution de ces corpus de savoir, il y a du, il y a du contrôle, il y a du pouvoir là-dedans. Puis le fait de dire que c'est le corpus de. c'est une question assez, assez. Pour moi, je trouve ça assez immense dans la création de ce nouveau espace, de ce nouveau système qui favorise l'émergence On peut imaginer un LMS qui diffuse de l'information complètement euh, qu'on pourrait ouais. trouver nous folle, mais peut-être pas pour les gens qui aident. Pour moi, il y a aussi cette idée-là, c'est que la, la construction, c'est si on veut réinventer ça, c'est pas une, pas magique. Il y a quand même quelque chose là qui est, euh, qui, qui est assez troublant, je dirais, là, de, dans, dans la manière dont ça, dans les dernières semaines, c'était assez, assez troublant de voir un peu cette, cette idée-là qu'on qu pouvait se constituer des savoirs parallèles, des, des oui. faits alternatifs. Et Comme Nord-Américain, comme Canadien et, et Américain, on, on est un couple intéressant sur cet angle-là parce que la posture au Canada, il y a une posture où l'État peut réglementer les contenus d'expression en les interdisant. Euh, euh, propagande haineuse, etc. Aux États-Unis, on s'appuie sur le débat démocratique, les gens pourront échanger entre eux et si leurs arguments sont convaincants, ils pourront convaincre les propos haineux d'une personne de ne pas l'être. Et, et, et là, ça, c'est deux grandes postures. Euh, là, on, dépa on dépasse le champ de l'éducation, mais sous l'angle de l'éducation, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est les compétences numériques. Quand on regarde des référentiels de compétences numériques, bon, il y a opéré euh, de la machinerie, des applications, etc. Et rapidement, on tombe dans les compétences du 21e siècle. L'attitude critique, euh, s'informer des sources de l'origine d'eux, etc. Euh, mais moi, ce, qui, ce que je trouve qui, qui peut devenir vertigineux sous l'angle du citoyen apprenant, c'est un, un exemple important qu'on multiplie la demande sociale de compétences. L'individu doit non seulement savoir utiliser des applications, il doit être capable d'avoir un, un regard critique, d'être connaissant de la source, etc. Puis en plus, il doit gérer sa santé, pas contribuer à, à, au, au réchauffement climatique. Il doit être un bon parent, il doit être etc. etc. etc. etc. Et, et à un moment donné, il va falloir faire une pause. S'arrêter et dire on peut bien demander, comme je dirais en québécois, on peut bien demander à tout le monde d'être expert dans une panoplie de domaines, mais on peut pas les laisser à eux-mêmes, euh, laisser à chaque individu la responsabilité euh, de s'auto-former. Ce que je disais tout à l'heure, on peut on peut nationaliser la demande. Si on nationalise la demande qu'on privatise sa réponse en disant « l'État s'attend à ce qu'on soit performant dans une panoplie », de sujets non racistes, non polluants, etc., tu sais. mais en même temps, laisse les individus à eux-mêmes dans la gestion. Et on le voit là, la crise sanitaire, pour moi, c'est catastrophique. Euh, on ne fait plus de la conciliation famille-travail-études. On fait de la, de la conciliation famille-confinée, télétravail, puis formation à distance. Tout ça dans le même lieu, dans le même temps, télescopé euh, dans le moment présent de la vie des gens. Et on laisse les personnes s'occuper, trouver une manière vous d'être compétent dans tout ça. Mais l'État s'attend à le et, et, et là il y a, il y a, il y a un, un, une dysfonction structurelle dans le débat éducatif. Pour moi là, euh, ou bien que l'État cesse de s'attendre et de nous demander de savoir plein de choses et nous laisse décider ce qu'on veut, mais s'il demande, ben qu'il soit conséquent et qu'il s'occupe de l'éducation des adultes. C'est tu sais, pour moi là, il y a un vice dans la manière même d'approcher, de structurer la discussion du, du, de la part de certains acteurs étatiques euh, qui, qui, euh, qui, qui est inconséquente, incohérente, inconséquente, euh, à mon avis. Allez, Michel, on t'entend? Est-ce que ça marche, là? Oui, ouais, très bien. Je vais changer d'ordi. Donc, en fait, euh, moi, je trouve très intéressant hein, le rapport qui a été présenté, mais je dirais qu'on est très loin de la réalité de terrain, en France au moins. C'est-à-dire, aujourd'hui... En France, euh, euh, toutes les universités ferment à clé leur contenu. Il n'y a aucune université qui partage des contenus. Euh, toutes les ressources pédagogiques pratiquement sur comment enseigner en temps de crise, etc., jusqu'à présent, étaient complètement fermées à clé. Et euh, aussi bien de la part des collectivités locales. Aujourd'hui, en France, ce sont les régions qui financent la formation tout au long de la vie. Et tous les contenus qui sont financés, c'est des centaines de millions... Euh, Rien n'est mis en commun. Tout est fermé à clé. Et euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que la crise change les choses. C'est-à-dire que les enseignants, alors moi je connais un peu plus le supérieur, n'arrivent plus à enseigner, si c'est trop compliqué, il y a trop de travail, et donc ils commencent à partager. Donc tu as un changement de posture de la part des enseignants, et euh, nous on a créé un, un groupe qui s'appelle Riposte Pédagogique, pour essayer de mettre un peu en réseau, et euh, on s'aperçoit qu'il y a des débuts de partage. Et d'ailleurs, euh, l'exemple un peu qu'on a, c'est au Québec, avec l'Université du Québec qui a créé le GRIP, le groupe de, de ressources d'innovation pédagogique, dans lequel, effectivement, pour la première fois, une dizaine d'universités du Québec partagent des ressources pédagogiques. En France, on n'a pas ça. Hein. Aujourd'hui, euh, il y a plein d'universités où euh, les ingénieurs pédagogiques n'ont pas le droit d'utiliser les ressources. On leur dit « refaites les choses ». Cette culture du, du partage et de la coopération, elle n'existe pas en France, elle existe au sein d'équipes pédagogiques, mais dans les établissements, les présidents d'universités qui sont élus refusent de partager. Ce n'est pas l'État, hein, c'est les pères. Les enseignants refusent de partager. Et donc, euh, quelque part, si on veut que le monde change, ben, il faut aussi qu que les enseignants acceptent un changement de posture, qu'ils acceptent que... Euh, les, les étudiants mettent des coups, prennent des notes, euh, que ces notes soient partagées. Tout ça, ça se fait euh, extrêmement rarement. Aujourd'hui, en France, quand un étudiant fait un mémoire, le mémoire il est mis dans le tiroir. Personne n'a accès au mémoire. Alors qu'il y a 50-100 étudiants qui font le même mémoire sur, sur, euh, sur des, sujets, des sujets analogues. Et là, avec la crise, eh bien, il, y a, il y a un peu une rupture. Et tu as un début de partage. Alors moi je le vois sur mon groupe Innovation Pédagogique, parce que j'ai à peu près 100 abonnés par jour, aujourd'hui nouveau. Donc ça témoigne effectivement d'un intérêt pour échanger, pour partager. Et euh, l'exemple du GRIP euh, au Québec est vraiment intéressant, parce que pour la première fois, euh, les universités se mettent à produire ensemble des contenus réutilisables par d'autres. Et ça c'est vraiment une question, euh, j'insiste bien moi en France, ce n'est pas une question d'État. Hein, c'est vraiment les universités, les universitaires qui sont en charge, qui dans leur majorité refusent de partager, se posent pas la question du partage ni la question de la coproduction. Alors moi je suis un peu, si tu veux, sur la bataille culturelle en bas, c'est-à-dire qu'il faut, pour mon point de vue, c'est comment faire en sorte, si tu veux, que à l'échelle d'un lycée, à l'échelle d'une de, de, ville, ben, encourager le, le partage, la constitution de communautés apprenantes. Moi, je suis plus alors, à un niveau très, très basique, très complémentaire par rapport à l'approche que tu as, mais quel, tu vois, la question que j'aurais, c'est quels seraient les plus petits pas possibles pour que les pratiques changent à l'échelle d'un établissement, à l'échelle d'un petit territoire? Je dirais, euh, je vais sortir du rapport, peut-être malheureusement, mais euh, ben, heureusement aussi pour certains. Le, le, le, le partage, la culture, un, du côté de l'UNESCO, nécessairement le rapport mainstream des thématiques et, et l'UNESCO fonctionne à l'intérieur d'un débat interétatique. Puis euh, c'est sous le chapeau euh, les ressources éducatives libres que cette réflexion-là se fait là, essentiellement. Il y a un autre champ plus du côté de l'intelligence artificielle en éducation qui ouvre… Euh, des, des, des problématiques vraiment largement. Euh, mais je dirais -ce que ma réponse serait, on voit maintenant toutes sortes de plateformes privées et ou en mode partagé, ou même j'explorais je, je, récemment une plateforme où les, les étudiants peuvent mettre en ligne les notes. C'est toutes leurs notes de cours, c'est classé selon le sigle tel établissement, tel sigle de cours et les notes de tout le monde sont là, les gens peuvent y accéder. Si les établissements plus formels ne le font pas, les individus vont le faire et peut-être même des gens vont y voir une opportunité économique de mettre sur pied euh, de telles plateformes, mais je, les solutions sont là. Le problème n'est pas que la solution de partage n'existe pas, elle est peut-être privée. Le problème est qu'elle n'existe pas à l'intérieur des établissements traditionnels, scolaires. Et là, c'est un problème pour ces établissements-là qui sont débordés, dépassés et, et un peu... Euh, euh, je pense que leur wagon est partagé au train qui, qui a déjà quitté la gare là, de partage. Utiliser le numérique pour partager, c'est ça sera à elles ces institutions-là de courir après après la réalité. Euh, puis, mais ça pose, c'est très complexe, que les gens qui sont dans le domaine des technologies, euh, le public, le privé, euh, le, le, le commun, le bien commun, bien public, secteur privé dans le monde des technologies où près les applications gratuites offertes mises en partage et mais c'est je je bon j'ai pas une connaissance encyclopédique de tous les établissements universitaires mais je documente beaucoup de plateformes numériques et, et je vois que toutes ces plateformes là ont segmentées partage de travaux tutorat les agents virtuels, etc., les learning, les environnements personnalisés d'apprentissage, misant sur des algorithmes, etc. Il y a présentement beaucoup d'outils au service de la population, des collectivités, soit publiques, soit. Pour moi, le, le, la, la question fondamentale, c'est pourquoi les institutions traditionnelles, scolaires, universitaires, sont pas au jeu? Et, et c'est là qu'il y a un problème parce que l'expertise publique, elle est là. Euh, mais elle n'est pas. Pour moi, le, le, lire une entrevue du, de M. Kahn de Kahn Academy ou etc., du PDG de Coursera, si on fait abstraction du côté euh, commercial, leur réflexion pédagogique, leur réflexion de répondre aux besoins des individus est fort intéressante. Euh, mais je l'entends pas du côté de, de recteur ou de dirigeant d'établissement universitaire. Je le vois d'acteurs du privé qui réfléchissent à ces questions-là, avec un souci à but lucratif, mais ils réfléchissent quand même à ces questions-là. Aujourd'hui, en France, tu as un groupe sur les profs en transition, il y a 25 000 personnes. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as un appétit des gens enfin, qui se posent des questions hein, sur quelle va être l'école dans cette société en crise, mais il n'y a pas le... Je dirais, ils sont un peu livrés à eux-mêmes, quoi. Il y a, il n'y a, a pas de collectivité, de collectif un peu organisé qui essaye un peu d'accompagner ces profs qui, qui se posent un peu des questions d'une du, autre éducation. Et vous savez, tu enseignants, profs, en milieu scolaire ou en milieu communautaire et autres, mais maintenant, sous l'optique apprentissage par les pairs, chacun d'entre nous est un, un genre d'éducateur potentiel, ça c'est peut-être une lacune du rapport. On a peu approfondi la question des enseignants, professeurs, formateurs, éducateurs, etc. Euh, on aurait pu porter une attention importante parce que c'est le rouage fondamental de l'apprentissage et, euh, et dans le contexte que vous soulevez là, encore plus depuis la pandémie, je pense que la profession est non seulement sous pression, mais en redéfinition en temps réel et en vitesse accélérée. Ce que, ce que tu dis, euh, <coughs> ça, me fait, ça, ça me fait aussi penser d'une certaine manière que euh, ce que vous dites tous les deux aussi, Michel, c'est que euh, on a vécu une époque où il euh, y a eu des mouvements d'éducation populaire qui étaient très structurés euh, et qui, euh, qui portaient une offre euh, à la fois euh, de contenu et de réflexion et de direction politique euh, autour de, de des questions de ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation tout au long de la vie, qui ne s'appelait pas comme ça il y a 50 ans, ou même moins que ça, 20-30 ans. Euh, et qu'aujourd'hui, peut-être qu'une des choses qui nous manque aussi, c'est du côté de la société civile, une, une forme d'organisation, de mouvement euh, d'éducation qui soit... Euh, qui, parce, que, parce que effectivement euh, les 25 000 personnes dont tu parles, Michel, qui sont inscrites sur un, sur un groupe... Euh, Aujourd'hui, elles sont un peu euh, individuelles, enfin, elles, sont, elles, elles se retrouvent dans ce collectif-là, mais euh, comment est-ce qu'on construit ensemble du sens euh, où, où, où, y a, Le partage est vraiment important, le, le, la dimension père-à-père est vraiment importante, et après, comment est-ce que ça s'est mis en perspective qu elle, qu elle, voilà, Comment est-ce que ça se politise aussi d'une certaine manière Les syndicats, tu vois, donc, par exemple. Ils ne sont pas du tout dans, dans oui, cette logique et... là, de, de oui. coopération. Et en France, quand tu as des mouvements comme les petits débrouillards qui sont dans le oui. partage, euh, la Ligue de l'Enseignement, c'est très variable d'une mm. fédération à l'autre. Et tu as beaucoup de mouvements d'éducation populaire qui sont un peu institutionnalisés et euh, qui ont aussi un peu, euh, je dirais, peur quelque part du, du partage ou de la perte de pouvoir que ça pourrait donner. Mais ce que vous dites là, c'est important parce que ma lecture à moi, c'est qu'on est en train de vivre, dans le monde de l'apprentissage, de l'éducation des adultes, de l'apprentissage de la vie, un changement de paradigme. Euh, et ça, ça implique aussi un changement, de la, une réorganisation des acteurs impliqués dans le débat des politiques. Présentement, les acteurs traditionnels, syndicaux, patronaux même, ministériels, doivent conjuguer avec des nouveaux acteurs qui sont un secteur privé en croissance, numérique en particulier, des citoyens dans, euh, dans le, des modes d'apprentissage par les pères, qui sont donc un acteur éducatif, possiblement sous deux angles, comme éducateur d'un père et en auto-formation, comme personne en auto-formation. Et il y a présentement, selon moi, deux univers en parallèle, celui des lieux établis depuis une quarantaine, cinquantaine d'années, beaucoup de lieux en émergence. Mais on n'est pas encore à l'étape de cette transition-là. Moi, je pense que plus un dialogue de saut qu'autre qu chose. Mais on n'est pas encore à l'étape d'une reconfiguration du débat politique, des acteurs qui le portent, incluant l'individu regroupé ou non en collectif, l'enseignant regroupé ou non en syndicat, mais l'éducateur qui euh, qui partage son savoir avec des pères, euh, des acteurs comme moi. Je suis fasciné de quand je suis tombé sur cette donnée-là que YouTube ont on, on, on documenté qu'il avait plus d'un milliard de téléchargements de tutoriels éducatifs par jour. Donc, YouTube est un acteur éducatif majeur. Ceux qui produisent des vidéos, des tutoriels sont un acteur, sont un lieu établi, constitué de formation au point où YouTube a créé un fonds de financement du développement de tutoriels éducatifs parce que c'est un contenu dans le pipeline qui est générateur de revenus de clics. Euh, donc ça, c'est un acteur. Et depuis 4-5 mois, je documente euh, les, les, les, les communiqués de presse de, de, des plateformes comme Udemy, Coursera, etc., qui documentent des croissances de 300, 400, 500 de, des, des, des inscrits, des, des clients depuis le début de la pandémie et qui commencent à offrir des produits très sophistiqués, de micro-cours, de badges, etc. C'est des acteurs maintenant constitués qui ont un tirant extrêmement fort auprès d'une population d'apprenants autonomes, scolarisés, connectés, etc. Donc, la famille a élargi de beaucoup, mais le débat se fait encore avec des acteurs scolaires, institutionnels. Pour moi, ça, ça devient un débat. Avant, c'était l'ensemble du débat, maintenant, c'est un débat sectoriel, communautaire, ici au Québec, au Canada et en France. Le secteur communautaire est important dans le monde de l'éducation, éducation populaire. C'est des secteurs établis depuis 30, 40, 50 ans. Et, et, et, et, et, et, et je, je constate ici et, et ailleurs, puis en Chine et en Inde, les acteurs privés de la formation en ligne sont en croissance exponentielle. et Il y a du, il y a du volume aussi important de, de, de marché. Euh, mais on fait un débat encore dans le cadre très structuré du ministère de l'Éducation avec ses partenaires traditionnels, euh, etc. Et, et pour moi, ça, ça devient, même si ce débat-là a l'air d'être coextensif à l'ensemble du champ, c'est un débat sectoriel très localisé. Qui, qui se prend pour l'ensemble du débat, mais il y a tout un univers euh, et, et souvent en circulant d'un univers à l'autre, j'ai l'impression de, de vivre de la schizophrénie, là. Euh, on peut être dans le secteur privé, des plateformes, il y a toutes des, des thématiques, des problématiques, après on rentre dans le secteur scolaire, traditionnel, il y a un autre univers. Mais je pense que c'est maintenant un, euh, la diversification, puis euh, la multiplication euh, des lieux, fait en sorte qu'on est dans une période de transition et on n'a pas encore créé les acteurs d'agrégat, les acteurs macro, qui peuvent, à l'échelle structurelle, débattre de politique. Euh, c'est un peu un éditorial, là, mais je fous, <rire> Je vais <me fous> <rire> prendre une dernière question. Est-ce que quelqu'un s'avance ou... est-ce qu'on essaie toujours de garder notre heure euh, top chrono. Si... Alors Daniel, s'il y a quelque chose à surveiller, c'est quoi dans les prochains mois? Ben, sous l'angle de l'UNESCO, euh, le, le processus s'est commencé. Tous les 12 ans, l'UNESCO fait une grande conférence internationale sur l'éducation des adultes, les CONFINTEA. La prochaine est en 2022 et elle est précédée de débats régionaux, de, de rencontres régionales qui, qui commencent, euh, qui vont s'égrainer tout au long de l'automne, pour essayer de placer l'idée des communs, une vision démocratisée, euh, ressources publiques, libres, ouvertes, etc. Euh, ben, c'est important de, de porter attention à ces rendez-vous-là et d'y participer, euh, de faire valoir ces idées. Euh, ça, c'est à l'échelle de l'UNESCO. Il y a aussi tout, tout la, la réflexion euh, sur les technologies numériques, intelligence artificielle, etc., qui, qui, euh, qui est hein, c'est intéressant parce que c'est des thématiques d'intelligence artificielle et d'éducation, mais ce n'est pas des gens d'éducation souvent qui se retrouvent dans ces. Euh, c'est des gens qui réfléchissent à la programmation, mais le bien commun, le bien public est central. Donc, à l'échelle de l'UNESCO, il y a maintenant le cycle euh, de, de, de, de, de, qui mènera à Confintea, dans le fond, qui adoptera un cadre normatif pour les 12-15 prochaines années. Puis, euh, ces travaux-là de la Commission internationale de l'UNESCO sur les futurs avec un S de l'éducation. Euh, risque d'aboutir à un document qui va remettre, réactualiser à notre contexte l'humanisme profond qui est l'ADN de l'UNESCO, mais dans un contexte de crise majeure à l'échelle planétaire, mais aussi de potentiel inouï de régler ces crises-là. C'est pas qu'on n'a pas les ressources ou les technologies pour le faire, c'est qu'on on, on, on, on mobilise pas correctement tout ce qu'on a euh, euh, puis aller à, aux échelles nationales, ben, je pense que le travail que vous faites, ça peut, il faut sortir de, de, de nos sphères, hein, respectives. Euh, faire le plaidoyer de l'intersectorialité puis de l'interministériel est un peu vide. Si nous, comme acteurs, on reste campés dans nos milieux, dans nos mouvances, dans nos forums euh, traditionnels, euh, il faut migrer les uns les autres dans les, les sphères des... Euh, ce, que, ce que moi et, et Yves faisons beaucoup, juste par, par nos échanges, de, de s'inviter l'un l'autre dans nos sphères respectives pour essayer de faire des synthèses et des ponts à un moment donné. Donc, je crois que l'idée de remixer les communs est intéressante mais les remixer à l'échelle de la société. Tout <rire> <rire> mettre dans le, le blender. Tu sais. Oh là, lien. Oui, oui, oui. <rire> mais surtout que, surtout que les, toutes ces belles plateformes de réseaux sociaux forcent des chambres d'écho assez fortes. Euh, ouais. que, donc, ça doit en plus... Euh. Alors, je te remercie beaucoup, Daniel, Bienvenue, ta participation. La... Euh, C'est enregistré, ça va être accessible sur... Euh, sur Remix, dans pas, long, dans pas trop longtemps. Merci, Merci. À, à tous les participants, puis euh, on continue le mois prochain avec un autre appel. Merci, Merci encore de l'installer.